Let's go, les trois points d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter la méthode, euh, de vous présenter trois modèles, de vous présenter euh, les sources de trafic parce qu'un tunnel de vente sans source de trafic, ça ne marche pas. Et puis, comme je vous l'ai dit, un cadeau euh, à la fin. Donc, la première chose que j'aimerais vous présenter, c'est les cinq étapes. Les cinq étapes, je vais vous l'expliquer, j'espère, de la manière la plus simple possible. Euh, je vais peut-être l'illustrer un petit peu à voir si ça peut vous aider mais l'idée c'est vraiment vous repartiez en disant ok, j'ai compris ce qu'est un tunnel de vente si mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents me disent tu as fait quoi aujourd'hui euh, bah, je me suis formé sur le tunnel de vente c'est quoi un tunnel de vente vous soyez capable de leur expliquer parce que si vous êtes capable de l'expliquer vous pourrez le faire si vous n'êtes pas capable de l'expliquer vous ne pourrez pas euh, le faire donc let's go le premier c'est le point d'accroche avant même de faire rentrer des gens dans votre entonnoir de vente, il faut qu'il y ait un contact avec quelqu'un. Je vais essayer de vous donner un, un exemple de la vie concrète. Okay dans, un, dans la vraie vie, entre guillemets, quand vous achetez par exemple un téléphone chez Apple, allez, on va prendre un exemple plus ou moins au hasard parce que moi, je suis, je suis fan d'Apple en fait. Euh, le point d'accroche, c'est quoi C'est par exemple, vos, avis, vos amis vous parlent d'Apple. Vous voyez des iPhones sur… Euh, dans des films, il y a des publicités dans les transports en commun. Donc, ça, c'est le point d'accroche. Avant même de vous faire acheter un iPhone, il faut qu'il y ait un point d'accroche, une première étape. Et donc, nous, en tant que coach et entrepreneur, ce sera très souvent sur les médias sociaux. Okay. Parce que si… Vous n'utilisez pas les médias sociaux aujourd'hui. Comment vous allez rencontrer les gens Alors, on verra à la fin dans la source de trafic qu'il y a d'autres méthodes, mais principalement, c'est un incontournable, les médias sociaux. J'ai envie de dire, même si vous avez un site Internet, il faut qu'on puisse venir sur votre site Internet. Personne ne tape une URL au hasard. Il y a, un, il y a une étape qui euh, est préliminaire à ça. Et du coup, bah, ce que je peux vous mettre aussi, c'est le bouche à oreille. Et Le point d'accroche, c'est quelqu'un parle de vous, quelqu'un vous voit sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est bien, c'est top, mais c'est certainement pas ça qui va faire votre business. La plupart du temps, les, quand vous voyez des Instagrammeurs, des gens connus qui ont des centaines de milliers ou peut-être des millions de, de followers, ils s'arrêtent sur ça, ils veulent être influenceurs. Sauf que ça, ça sert à rien. Parce que vous avez juste des fans. Il va falloir aller sur la deuxième étape. La deuxième étape, c'est Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une conversion sur une page d'atterrissage. Une conversion sur une page d'atterrissage, je vais vous donner un, un exemple, ça va être plus concret, que je vous montre euh, carrément ce qu'on fait. C'est aussi simple, c'est ce qu'on appelle une page d'atterrissage. Je vais vous montrer ça. Onglet Chrome, voilà. Ça, c'est actuellement une page d'atterrissage qu'on a créée. La méthode pour créer une offre de coaching résistible, c'est un PDF de 40 pages. Soit dit, en passant, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis l'auteur du livre « Coach Prosper ». Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le premier chapitre du livre. J'ai pris les 40 premières pages du livre que j'ai mis en PDF. J'ai euh, adapté un petit peu, ok j'ai ajouté des appels à j'ai retiré certaines choses, euh, certains bonus. Et puis, j'en ai fait un guide offert. Ouais, Donc, ça là, ce que vous êtes en train de voir, c'est une page d'atterrissage. Donc, la deuxième étape, une fois qu'on a discuté, que vous avez vu mon contenu sur les réseaux sociaux, par exemple, j'ai publié une vidéo euh, « Pourquoi devenir coach est une superbe opportunité ?» Euh, si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien en dessous, vous allez atterrir sur une page où vous allez pouvoir télécharger mon guide offert. Et donc, cette page-là, c'est un guide euh, qui vous permet de vous procurer quoi Une page qui vous permet de vous procurer le guide. Donc, c'est aussi simple que ça. Cette page que je vous ai présentée, c'est le guide, <cười> la page d'atterrissage. Donc, je cherche à obtenir une conversion sur cette page-là. OK Pardon. Alors. Pour obtenir cette conversion, vous l'avez compris, il faut un, un cadeau okay, qu'on peut appeler un freebie si vous voulez, si vous utilisez avant, surtout en anglais. Donc, ça peut être un e-book comme vous avez pu voir, mais ça peut être une formation vidéo, ça peut être un webinaire, un webinaire etc. Je n'ai pas envie de, vous, de trop compliquer les choses, mais vous comprenez l'idée. Si là, vous avez… Vous pouvez faire un sommet virtuel, des challenges, etc. Mais là, vous avez 80% des stratégies. Si vous voulez aller plus loin, à la limite, on verra dans les temps de questions-réponses. Euh, euh, Younes, oui, euh, il oui, y aura un replay. Oui, il y aura un replay. Alors, je préfère te dire oui, il y aura un replay à durée… Euh, à durée euh, déterminé, quoi, à durée limitée. Maintenant, Younes tes client de Mission Passion, dans le module Passion Marketing de Mission Passion, tu vas retrouver dans un ordre différent, mais tout ce qu'il y a là, tu vas le retrouver tranquillement euh, sous forme de formation dans Passion Marketing. Donc, euh, Une fois qu'elle a téléchargé votre e-book, c'est là aussi où beaucoup de marketeurs s'arrêtent là. Elle télécharge mon e-book, mais qu'est-ce que je fais maintenant et ben, la prochaine étape, ben, là aussi, je vais vous montrer euh, concrètement. Dites-moi dans le chat si vous voulez que je vous montre euh, à travers un exemple où c'est clair. Je vais vous expliquer le truc et si vous voulez un exemple, vous me le dites dans le chat. Donc, ici, l'appel à action, c'est. Appel à action. C'est euh, en tant que coach, hein, c'est ce qu'on va encourager les gens, mais même en tant que consultant, entrepreneur, la plupart du temps, si vous vendez du premium, c'est réserver un appel, et il va falloir présenter les bénéfices, il va falloir présenter pour qui est cet appel, ce qu'il va se passer. Okay, ça c'est euh, grosso modo euh, ce que vous avez à, à, à présenter quand vous faites un appel à action. Okay, L'appel à action c'est quoi C'est réserver un appel avec moi et euh, donc il y aura tel bénéfice vous, les, vous les allez ressortir avec ça c'est fait pour ça c'est fait pour telle personne ce qui va se passer et éventuellement comment euh, comment, se, comment en profiter en fonction de votre public par exemple quand vous dites juste réserver un appel vous vous avez l'habitude d'utiliser des outils comme Calendly mais vos prospects pas forcément donc il va falloir leur dire euh, pour profiter de l'appel, c'est très simple. D'abord, cliquez sur ce lien. Deuxièmement, choisissez la date qui vous convient. Troisièmement, remplissez le questionnaire euh, et validez. Et quatrièmement, euh, on s'appellera. Je vous appellerai au téléphone au moment euh, convenu. Okay. Est-ce que ça c'est bon Alors, pour le moment, il n'y a que Sandrine qui veut un exemple, donc euh, j'espère que tu m'en demanderas pas, Sandrine. Mais s'il n'y a que toi, on ne va pas faire l'exemple. Euh, parce que j'ai plein d'autres choses à vous partager, okay sauf s'il y a d'autres personnes qui se manifestent euh, entre-temps. En tout cas, merci euh, Sandrine. Euh, et puis, il y a aussi l'appel à l'action via l'envoi du cadeau, mais il y a aussi l'appel à l'action via la séquence d'emails. Et là aussi, c'est une superbe opportunité. Je vais vous donner un chiffre, hein. ça vaut ce que ça vaut. Mais allez, 70% des appels vont venir d'ici pour des appels c'est à dire que quand vous faites un appel à action via votre ebook ou votre euh, webinaire ou via votre formation vidéo déjà est ce que tout le monde va lire tout le ebook ou va arriver jusqu'à la fin et donc en fait vous allez avoir quelques personnes qui vont regarder et qui vont prendre rendez vous avec vous sauf que la majorité des gens vont prendre rendez vous avec vous à travers la séquence d'emails. C'est-à-dire quoi la séquence d'emails C'est là où on va utiliser des outils d'automatisation. Dès que tu t'inscris à ma newsletter, tu vas recevoir une série, par exemple, de 10 emails répartis sur deux semaines, avec de temps en temps un appel à action pour te rappeler via un autre moyen que le cadeau, parce que vous vous avez bien conscience qu'il y a des gens comme vous et moi hein, qui téléchargent le ebook mais qui ne regardent pas forcément le contenu du e -book qui va s'inscrire pour regarder le webinaire, mais qui ne va pas venir au webinaire et qui, et qui va rater la préaction. Mais par contre, si vous envoyez une séquence d'e-mails et notamment euh, des emails avec le replay du webinaire, avec euh, euh, des conseils et un rappel du lien, eh ben, la plupart des gens vont prendre rendez-vous ici. Je vous ai mis 30-70, mais c'est même plus euh, 20-80. Si vous ne faites pas cette séquence d'e-mails, vous allez passer à côté. Euh, de ces, euh, ces personnes-là. Et puis, euh, en suivi de prospection, euh, je vais prendre vos questions en réponses après. En suivi de prospection, c'est que moi, ce que je vous invite à faire, c'est de créer des conversations personnalisées. Si vous me dites que moi, j'ai une liste de 100 000 emails, je suis une grande star… Euh, quand j'envoie un appel à action, les gens réservent. Bah, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais moi, ce que je vous invite à faire, par exemple, ce que je pourrais faire là, concrètement, vous regardez ce webinaire. Je pourrais, en un à un, j'aurais accès à qui est venu au webinaire. Je pourrais dire, tiens, est-ce que tu as aimé ce webinaire euh, Est-ce que ça t'intéresse de faire un appel ou qu'est-ce que tu as appris ou est-ce que tu as besoin d'aller plus loin Est-ce que c'était clair pour toi Est-ce que tu as besoin d'une aide personnalisée et je peux lui écrire via email, via WhatsApp, éventuellement via Facebook Messenger. Donc, je peux faire ce suivi de prospection. Et quand vous ne faites pas ce suivi de prospection, eh ben, euh, vous allez perdre encore des opportunités. Donc là, je vous ai mis 20-80%. Maintenant, si j'inclus ça dedans, euh, je vais vous dire c'est 10%. Parce que vous n'êtes pas obligé de le faire, ce suivi de prospection. 10%. Des appels. Comprenez bien que on a tous, vos prospects ont l'habitude de recevoir des emails en masse. Mais si vous vous arrivez avec une approche plus personnelle, eh ben vous allez avoir plus de réponses. Si je vous envoie un email, euh, inscrivez-vous pour un appel, vous ne vous, vous sentirez pas euh, concerné personnellement. Mais si je vous envoie sur WhatsApp suite à ce webinaire, et je vous, ai, je vous dis, tiens Sandrine, tiens Martine, tiens Luminita, merci d'avoir été là, euh, est-ce que je peux faire autre chose pour toi par rapport à ce webinaire de manière personnalisée Là, vous allez vous en sentir plus apprécié, plus concerné et c'est là que vous allez euh, prendre euh, l'appel avec moi. Donc ça, c'est des étapes invisibles. Vous, vous avez certainement vu parler du tunnel de vente, mais on va surtout vous parler de ça de ça et de ça. Mais en fait, ici et ici, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Okay. Je vais faire une pause et on va faire un temps de questions-réponses après cette première étape, avant de passer à la deuxième et troisième étape. Est-ce que vous avez des questions pour moi Alors, je lis vos commentaires. Euh, alors, Sandrine, Martine et Luminita voulaient un exemple. Euh, ok, je vais voir si on a le temps. Okay. Parce que si vous êtes que trois, euh, on verra si j'ai le temps après. Okay. Euh, merci en tout cas d'avoir répondu et je note. On met quoi par exemple dans la séquence d'email euh, Alors, SH, je ne sais pas c'est quoi ton prénom, mais ce n'est pas grave. Dans la séquence d'email, c'est une très bonne question. Dans la séquence d'email, tu peux simplement déjà répéter ce que tu as dans ton cadeau surtout, surtout, partez pas du principe que parce que vous avez offert un cadeau, tout le monde va regarder le cadeau et tout le monde va consulter le cadeau. Ce n'est pas vrai du tout, du tout. Quand bien même ils ont regardé votre webinaire, quand bien même ils ont lu votre e-book en, en, en entier, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout retenu. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout compris. Donc, à vous de repartager des points essentiels, mais sous une autre forme. Ne faites pas un copier-coller de votre e-book dans votre email. Okay, ce ne serait, ce serait pas intelligent et pas pédagogique. Mais illustrez-le par un exemple, par votre propre exemple. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, quoi, faire, quoi dire dans la séquence d'email La même chose, mais différemment. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose que tu peux faire, c'est du storytelling de toi pour le côté inspirationnel, pour créer de l'émotion. OK. Idéalement, dans ton e-book, tu l'as mis, mais là, tu peux partager. Voilà, je vous fais une confidence. Je vous garantis que si vous envoyez un email dans votre séquence d'email, il y a. Euh, je vous fais une confidence, votre taux d'ouverture va être très, très, très élevé. Et donc, parler de vos réussites et de vos échecs et de en quoi c'est une opportunité aujourd'hui, ce que vous proposez. Okay Ça, c'est un deuxième exemple. Troisième exemple de ce que vous pouvez faire, alors je ne vais pas vous donner tous les exemples possibles, ce sera sans fin, mais c'est une étude de cas client, par exemple. Tiens, euh, je vous ai parlé, d'un euh, par exemple, bah, moi, je peux vous envoyer une étude de cas de Sarah qui est passée de euh, 0 à 5 à 10 000 euros par mois en seulement 6 mois. Et donc, dans la vidéo, vous allez voir euh, que ce que je vous ai partagé dans l'e-book, ce n'était pas du blabla. C'est des choses qu'on a vraiment aidé des clients à obtenir. Et donc, ça, vous pouvez aussi le, le faire. Donc voilà, là, je te donne trois exemples. Je ne m'inquiète pas pour toi si… Euh, si tu réfléchis un peu, tu trouveras. Merci pour ta question en tout cas. Euh, ce que je peux vous dire comme ligne directrice, c'est pensez à ce que les, vos clients veulent entendre et lire et pensez à ce que vous pouvez dire pour faire un pont vers ce qu'ils doivent comprendre pour pouvoir devenir client. Okay. Euh, je vais vous donner encore un exemple à moi. Moi, par exemple, je pourrais envoyer un email. Je sais que mes clients se posent cette question-là euh, qui est euh, « Comment créer un site internet ?» J'aime pas cette question, mais c'est la question que les gens se posent. Et du coup, bah, si je veux que les gens s'intéressent à ce que je fais, bah, je vais envoyer un email. Je réponds à ce qu'ils disent, à ce qu'ils veulent. Ça, c'est une piste que vous pouvez avoir en tête. Mais par contre, à partir de là, il va falloir que j'envoie aussi des emails pour les éduquer à comprendre leur vrai questionnement. Le vrai questionnement, par exemple, de nos prospects et ceux qui deviennent clients, c'est Je n'ai pas confiance en moi, je ne crois pas que je peux réussir. Du coup, il faut que je publie du contenu pour les aider à gagner confiance en eux et en leur disant Je sais que tu n'as pas confiance en toi, c'est normal que tu n'as pas confiance en toi. Donc, répondre à ce qu'ils veulent. Et créer du contenu pour les aider à réfléchir à ce dont ils ont besoin. Et si je sais que mes prospects gagnent confiance en eux et qu'ils qu se rendent compte qu'ils peuvent réussir, alors ils pourront devenir clients de mon programme. Voilà. Euh, autre question comment se constituer un répertoire, liste d'emails ciblés ou chercher les prospects Combien en faut-il Ouais, bonne question. François, on le verra si tu veux bien euh, à la troisième étape qui est source de trafic. Ok? Euh, tu, tu, tu, tu, troisième étape, je te réponds après. Tu vas peut-être en parler après, mais comment on fait techniquement pour une séquence d'email euh, Cool, merci Marion pour ta question. Bah, tu, euh, ah oui, parce que tu es dans Mission Passion, hein, tu, on t'encourage te, on à, à freiner un petit peu… Euh, ton avancement pour se consolider ce que tu fais, mais tu le sais, on recommande un outil. Euh, donc, un des outils que je vous recommande, c'est euh, système.io. Donc, je t'invite vivement puisque ça t'intéresse et que euh, manifestement, tu es, es vraiment motivé pour y aller, bah, prends euh, système.io. C'est un des outils qu'on utilise. Euh, quoi, C'est un des outils qu'on recommande pour son rapport qualité-prix. Sinon, nous, on utilise Kajabi. Après, si vous en voulez d'autres, je vais vous donner aussi les autres liens affiliés, euh, c'est des outils comme ConvertKit. Okay, je vous ai mis les liens dans le chat. L'avantage de System.io et Kajabi, c'est que c'est un tout-en-un. Alors que si vous utilisez ConvertKit, il faudra compléter par euh, d'autres outils plus tard pour euh, encaisser euh, de l'argent, par exemple, des trucs comme ça. Euh, mais donc euh, Marion, ouais, techniquement, il faut juste utiliser euh, ces outils-là. Donc C'est peut-être le moment pour toi d'y aller, okay, de prendre une demi-journée et de tester. Younes, quand on a une, une grosse mailing list et qu'on veut vendre du high ticket, les appels de closing deviennent interminables Y a-t-il une technique de tunnel de vente premium Ouais, très bonne question Younes. Alors déjà, une des pistes, c'est euh, d'engager un closer. Je ne t'encourage pas forcément à le faire, mais ça, tu le, tu le sais. Deuxième piste que tu ne vas pas aimer parce qu'on euh, se connaît, hein, mais c'est euh, normalement, surtout au début, tu dois apprécier de faire des appels de closing. Des appels de vente. Si tu n'apprécies pas, c'est que tu n'es pas totalement aligné avec ta, euh, ta thématique et du coup, bah, c'est une piste de réflexion. Et si tu n'apprécies pas pleinement, c'est peut-être parce que, euh, euh, que tu n'as pas totalement saisi que ça faisait partie du jeu, du game, d'avoir des prospects non qualifiés. Mais maintenant que je t'ai dit ça, je vais quand même te donner notre réponse parce que c'est hyper important ce que tu poses comme question. Il y a aussi la possibilité de mieux qualifier si tu ne veux pas avoir des appels. Mais ça aussi, on en a déjà parlé. Il y a par exemple, de, de lieu de donner un, un, un calendrier pour que les gens prennent rendez-vous, d'envoyer d'abord vers un, un formulaire de candidature. Ça, c'est une chose. Formulaire de candidature pour pouvoir filtrer. Tu vois, si quelqu'un t'exprime certaines choses et tu sens que ce n'est pas le bon truc, eh ben, tu ne les prends pas. Alors, avant ça, Younes, il faut vraiment, c'est hyper important pour la suite, que tu comprennes euh, les raisons. Quoi, pourquoi tu as des prospects Qui sont tes prospects non qualifiés Pour pouvoir éliminer, pour pouvoir avoir ton, un tunnel de vente premium et avoir que des prospects qualifiés, tu as besoin de savoir qui n'est pas qualifié pour pouvoir les filtrer. Donc, je devine un peu, je le sais, c'est des gens qui n'ont pas de revenus ou qui n'ont pas des revenus assez forts. Okay je, je me permets de te challenger. Quelquefois, on pense que les gens n'ont pas assez de revenus alors que c'est nous qui n'avons pas bien communiqué les bénéfices du, euh, de l'accompagnement. Et Du coup, les gens nous disent « je n'ai pas d'argent ». Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qu'on a eu, nous, hein, qui nous ont dit « je n'ai pas d'argent », mais quand on leur présente notre programme d'accompagnement et qu'ils voient le véritable intérêt, l'argent, ça se trouve en fait. Donc voilà, ça, je voulais quand même te dire. Donc, il y a formulaire de candidature pour pouvoir juste euh, enlever ceux qui euh, ne, ne rentrent pas dans, ton, euh, dans ta cible. Tu peux créer un groupe Facebook pour pouvoir publier du contenu et offrir tes appels que aux gens qui, sont, qui ont rejoint le groupe Facebook. Comme ça, tu sais qu'il y a un autre euh, filtre. Tu peux aussi ne pas offrir d'appels tout de suite et euh, d'offrir la possibilité aux gens de répondre à un, à un sondage ou de discuter avec toi. Et en fonction euh, de si tu sens que le feeling va bien ou pas, bah, tu offres l'appel. Et puis, une dernière chose que je pourrais te proposer, et c'est ce qu'on a aussi mis en place, euh, vous pouvez le voir pour Mission Passion, c'est qu'en ce moment, je fais des appels de 15 minutes de présentation. Donc, c'est 15 minutes de présentation… Si tu ne corresponds pas à qui on cherche dans Mission Passion ou que toi, tu estimes ne pas vouloir travailler avec nous, bah 15 minutes, tu dis non, j'ai perdu entre guillemets que 15 minutes. Par contre, si tu es qualifié, je te propose un deuxième appel de trois quarts d'heure. Okay. Voilà, Je pense que Younes, je t'ai donné pas mal de pistes, euh, mais je crois qu'on a un appel toi et moi, donc on, on en reparle avec grand plaisir. Euh... SH me qu'il quelle différence entre le high ticket et l'autre Comment on fait pour faire du high ticket Et l'autre, c'est quoi l'autre euh, Juste si tu veux bien me dire, c'est quoi l'autre Et après, je te donnerai ma définition du high ticket. Euh, on va directement du cadeau au closing ou on passe par un challenge Ouais, bonne question Martine. Tout dépend de, de comment tu veux travailler les choses. Bien sûr, tu peux faire un challenge. Bien sûr, tu peux faire un sommet virtuel. Mais d'une, est-ce que tu en as besoin est-ce que tu le fais pour... pour euh, Est-ce que c'est une fuite en avant? Parce qu'en fait, euh, ça se peut, tu as déjà des gens qui veulent faire un appel avec toi, ils n'ont pas besoin de challenge. Il y a même des prospects à toi qui, qui veulent faire un appel avec toi, mais qui ne veulent certainement pas faire de challenge. Et du coup, tu vas les perdre, ces gens-là, et ce serait dommage. Euh, donc, il y a ça. Mais euh, non, bien sûr, tu peux faire un cadeau direct au closing pour l'appel de, de, de stratégique. Maintenant, maintenant euh, si vraiment tu as trop de personnes euh, non qualifiées, eh ben, tu peux faire un challenge pour, euh, pour euh, éliminer. Ah oui, bah, du coup, ça me fait penser à ce que je peux te donner comme réponse, Younes, si tu es encore là. Euh, C'est le côté, vous pouvez facturer vos appels. Par exemple, moi, quelquefois, je le déguise et j'en ai pas honte. Et je vous le dis en toute transparence, il n'y a aucun problème. Mais euh, D'ailleurs, on va le refaire prochainement. C'est que par exemple, avant, je faisais ça. Hein, ça ne veut pas dire que je vais continuer à faire ça. Tu pouvais rejoindre, euh, on faisait un sommet virtuel, c'était gratuit. Si tu prends le pass VIP, tu as droit à une heure avec moi. Du coup, les gens se disent « Génial, j'ai une heure avec Lingen. J'offre cette heure-là. » Mais cette heure-là, même si je donne tout ce que j'ai, comme si c'était un client parce que c'est un client, en réalité, c'est aussi une opportunité pour moi de lui dire « Écoute, j'aime beaucoup ton profil. Je peux t'aider à avancer. Est-ce que ça t'intéresse de faire un deuxième appel okay. ?» Et Du coup, tu es même payé pour faire un appel. Mais ça, pour ça, tu as intérêt à avoir euh, quelques milliers d'emails de, dans ta liste parce que si tu fais ça… Euh, et que tu n'as personne qui achète, personne qui rejoint ton challenge, bah, ça ne vaudra pas le coup. Et au final, tu vas te retrouver à faire beaucoup de travail et zéro appel, et ce n'est vraiment pas le but. Donc, à moins que tu aies une grosse, grosse liste, je ne t'encourage vraiment pas à passer par le challenge. OK, euh, okay SH. Le high le ticket, le premium, moi j'appelle ça le premium, j'en parle dans Coach Prosper, c'est très simple, c'est on est là pour apporter un maximum de transformation et non une évolution. Et pour, avoir, pour, pour apporter une transformation dans la vie de nos clients, on ne peut pas se contenter de faire du coaching à l'heure, tout simplement. Et du coup, si on veut vraiment apporter de la transformation, il faut qu'on s'implique, il faut qu'on travaille sur plusieurs mois, qu'on fasse une session par semaine, et ben on ne peut pas facturer ça à 200 euros. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas vivre de ton accompagnement si tu donnes 15 séances de coaching pour seulement 200 euros. Donc, le premium, c'est simplement d'offrir une transformation, un package, un accompagnement global sur 3 à 6 mois que tu peux facturer plus de 1000 euros avec un accompagnement hebdomadaire. Okay si tu veux un résumé, c'est ça. Euh, top, merci pour vos questions et je vais passer à la suite et on aura peut-être encore un petit temps de questions-réponses après, donc il y a trois modèles. Okay On en a déjà un peu parlé, mais je vais vous en reparler. Le premier modèle, je vous avais promis en rejoignant ce webinaire que en fait vous allez, vous allez pouvoir repartir avec un tunnel de vente. Le plus simple du plus simple, c'est médias sociaux vers LND vers Appel. Si, pour tous les débutants qui sont là, vous n'avez vraiment pas besoin de faire plus compliqué que ça. Ça, c'est le plus simple que vous puissiez faire et que vous pouvez mettre en application dans l'heure. Il vous suffit juste de créer un Calendly. Okay J'ai un tutoriel sur ça. N'hésitez pas à googler Calendly tutoriel sur YouTube. Vous allez tomber sur mon, mon tutoriel. Vous créez un Calendly et vous faites une publication sur les médias sociaux. Euh, actuellement, j'offre une session offerte. Cliquez ici pour prendre rendez-vous avec moi. Okay, vous le dites de manière plus élégante que ça. Ça peut être médias sociaux, ça peut être bouche à oreille, hein, euh, okay, euh, euh, en privé. D'accord, en public ou en privé. Vous pouvez écrire en un à un avec les gens. Donc, ça, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Toutes les personnes qui veulent complexifier des choses, je ne vous l'interdis pas, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez intérêt à avoir soit beaucoup de temps, soit de l'argent, soit des compétences. Euh, et de la patience et de la persévérance. Et c'est très bien. Et tôt ou tard, vous allez y venir. Mais tant que vous n'avez pas fait vos premières ventes, je pense que tout le reste, c'est une fuite en avant. Vous allez faire ça parce que ça va vous donner l'impression d'être dans l'action, de gagner confiance, mais ça ne va pas vraiment vous aider. Maintenant, je, maintenant que je vous ai dit ça, je vais vous de, partager la, la, la méthode et puis vous faites vraiment ce que vous voulez. Okay le cadeau offert, c'est… Bah, je n'ai pas besoin de le présenter en fait. C'est ce que je vous ai présenté euh, ici. Okay. C'est ce que je vous ai. Euh, CF partie 1. C'est ce que je vous ai présenté. Et là, le produit d'appel, c'est euh, très fun. Mais pareil, si vous le faites trop tôt, vous n'aurez pas de, de, de clients. Ça peut être, vous faites des publications public, euh, on va appeler ça des publications organiques, et surtout il va falloir commencer à mettre de la publicité. Okay. Donc ça, ça va amener vers quoi Ça va amener vers souvent un freemium. Un freemium. Et le plus simple, c'est un freemium. Un freemium, c'est quoi C'est tu peux t'inscrire gratuitement, mais après tu as la possibilité de prendre un truc payant. Donc on va plutôt euh, dire euh... Okay, produit. Donc freemium. Premium directement. Donc Juste comme exemple, le freemium, c'est tu t'inscris à mon sommet virtuel, c'est gratuit. Une fois que tu es inscrit, il y a une deuxième page d'Upsell. Tiens, merci pour ton inscription. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir une expérience VIP avec ça, ça, ça, ça, ça comme bonus Si c'est le cas, euh, inscris-toi là. Donc, Upsell. Le premium, c'est euh, j'organise un challenge. C'est 47 euros, c'est 97 euros directement. Okay Et du coup, dans ce produit, il okay, y a en bonus un appel avec vous. Okay. Donc, si jamais vous offrez des appels, n'offrez pas le même bonus. Sinon, les gens ils vont se dire bah, Ok, euh, si quand je regarde cette vidéo YouTube, euh, j'ai déjà un appel gratuit. Euh, là, il offre un appel gratuit, mais dans les deux cas, c'est des appels gratuits. Donc, à vous de trouver une différenciation pour que ce ne soit pas gratuitement. <rire> Par exemple un truc simple c'est l'appel ici c'est 30 minutes alors que l'appel ici c'est une heure c'est juste un exemple euh, donc produit d'appel euh, et vous vendez avec euh, évidemment la séquence d'email c'est pas parce que quelqu'un achète votre produit qu'il va forcément prendre l'appel tout de suite ok et donc vous l'avez compris hein, le l'appel vous l'offrez que ce, qu'à ceux qui prennent l'upsell. Est-ce que ça, c'est clair pour vous, ces trois modèles Alors, attendez, ça, c'est ici que je voulais le mettre. Est-ce que ces trois modèles sont assez clairs pour vous Dites-le-moi surtout. Si ce n'est pas clair, dites-moi en quoi ce n'est pas clair et je serai ravi de vous aider. OK. Euh, OK, le 2, c'est très simple. C'est ce que j'ai présenté ici. C'est ce que j'ai présenté dans la première partie. Tu vois, ici, tu te souviens C'est tout simplement ce que j'ai présenté ici. Et donc, le 3, c'est un produit d'appel. Le 3, c'est je te vends quelque chose. C'est aussi simple que ça, c'est je te vends. C'est ce que je faisais. Euh, bah je le faisais aussi. Attends, est-ce que je le fais toujours Oui, je le fais toujours pour euh, Coach Prosper. Aujourd'hui, si tu achètes Coach Prosper, tu as droit à un appel avec un membre de mon équipe. Et c'est gratuit. Mais cet appel-là peut amener potentiellement vers te transformer en client. Concrètement, en toute transparence, je vais vous dire ce qu'on fait. C'est que quand vous achetez le livre, vous avez droit à un appel avec Mathéo. Qu'est-ce qui se passe durant cet appel Mathéo vous coach comme si vous étiez client et vous aide. À la fin de cet appel, et c'est là où on se différencie de la plupart des concurrents, c'est que ce n'était pas une technique pour vous vendre quelque chose. Bon, euh, j'espère que ça t'a aidé. Maintenant, je vais te présenter euh, Mission Passion. À la fin de cet appel, l'appel Action, c'est est-ce que tu vas aller plus loin Est-ce que tu faire accompagné Est-ce que tu as... Voilà. Si c'est non, bah écoute, très bien. Ciao. Et si c'est oui, c'est OK. Euh, tu pourras. Est-ce que ça t'intéresse de réserver un appel avec Lingen et il te présentera Mission Passion? C'est-à-dire que durant ce premier appel, il ne faut pas. Tu vois, je vais, je vais le mettre ici. Ne pas présenter l'offre. Parce que si vous présentez votre offre durant cet appel. Bah, la personne aura juste l'impression d'avoir payé pour euh, faire un appel de vente. Ce n'est pas agréable et c'est peut-être ouais, ce n'est pas très éthique. Alors après, si le prospect vous dit non, mais s'il te plaît, explique-moi. Euh, J'ai veux... bien compris qu'on peut faire un deuxième appel, mais moi, je, je vous fais déjà confiance. J'ai déjà vu comment vous travaillez. Je connais quelqu'un qui est parmi vos clients. Je veux juste vous rejoindre, en fait. Bah, à la limite, vous pouvez lui dire oui, mais même dans ce cas-là, vous lui dites, bah écoute. Euh viens, on se fait quand même un appel de 30 minutes pour que je te présente dans quoi tu t'engages. Donc, il n'y a pas de précipitation à voir. Et donc, ça, c'est important. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont mal à l'aise, ça, faites-le même pour les autres tunnels de vente. Hein. Présentez pas votre offre dès la fin du premier appel. Là où beaucoup de gens se trompent, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une mode dans le closing, closing, closing. Parce que Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un appel de closing, c'est un appel où le prospect a déjà... Montrer un intérêt comme quoi il veut peut-être rejoindre votre programme d'accompagnement. Mais là, ce n'est pas le cas. La personne elle a juste acheté un, un bonus, elle a juste acheté un base VIP, un challenge. Vous offrez un appel, elle veut juste faire un appel avec vous. Euh, si vous lui présentez votre offre sans son autorisation, c'est juste malvenu et vous allez nuire à votre business sur le moyen et long terme. Cette personne-là crée plutôt une relation avec elle. Est-ce que est, euh, ça répond à ta question, euh, Flo euh, Alors, Cali Coach prospère actuellement, il coûte 17 euros en version papier avec tous les bonus et tu verras, il y en a un paquet. Et il y a aussi une option juste PDF à 9 euros. Okay, si tu ne veux pas la version euh, livre, c'est les mêmes bonus, mais c'est 9 euros. Pour tout vous dire, on perd de l'argent à chaque fois que quelqu'un achète le livre et prends une session de coaching, parce que moi, je les paye les sessions de coaching. Mais c'est parce qu'on veut investir en vous, et on veut, on veut, on sait que parmi tous ceux qui profiteront de la peine, il y en aura quelques-uns qui deviendront clients. Et puis l'accompagnement, si ça t'intéresse, Kali, on en parle en off, je serais ravi de te présenter ça. Mais en tout cas, je peux te dire que c'est un investissement à quatre chiffres pour rejoindre la mission passion. Quelle est la différence entre le freemium et le premium flow, ouais. Euh... Ici, c'est par exemple, rejoignez le challenge pour 47 euros. Donc, le challenge ou acheter le livre ou acheter la formation en ligne. Hein. Rejoignez le challenge pour 47 euros. Le freemium, c'est inscrivez-vous pour bénéficier de ce challenge. Et trois petits points. Une fois que tu es inscrit, il y a une deuxième page. Bravo, tu es inscrit. Si tu souhaites une expérience VIP, tu peux prendre un, un pass VIP ci-dessous parle ou pas un peu le freemium c'est comme quand vous achetez vous téléchargez des applications gratuites ou après il y a des options payantes ok moi je, je fais de la course à pied en ce moment il y a une application qui s'appelle Strava elle est gratuite donc c'est free mais il y a une option avec un abonnement de 7-8 euros par mois que j'ai pris pour avoir plus d'options donc c'est ça le freemium le premium c'est tu vas sur l'app store l'application elle est tout de suite payante il n'y a pas de version gratuite Ok, Younes, tu parles aux autres ou à moi Tout dépend de ton besoin. Les deux sont top. Euh, les deux sont top. Euh... Bah, toi, tu es déjà sur une plateforme, non Tu utilises quoi Ou tu es encore sur MailChimp Les deux sont top. Ça dépend vraiment de tes besoins. On en parle en off. Mais si tu veux, pour faire très simple, Kajabi, c'est System.io en mieux. Voilà. Donc, ça va être une histoire de budget. Si tu as le budget pour prendre le meilleur, prends Kajabi. Si tu n'as pas le budget, tu prends System.io. Ceci étant dit, il y a aussi d'autres différences. Kajabi te permet d'avoir des options comme la possibilité de publier des podcasts maintenant, de faire des sites internet, alors que System.io ne te permet pas. Ok. Il y a aussi des fonctionnalités en plus. Euh, oui, oui, bien sûr, Marion, c'est très simple. En fait, tu télécharges ta liste d'emails et puis tu la re uploads hein, en 2021. Tout est très simple. Ok. Je vous présente le troisième point et puis on aura euh, terminé avant de vous proposer éventuellement de profiter du euh, cadeau que j'ai pour vous. Euh, tac, mince. Troisième partie, bah, tout ça c'est bien beau, mais euh, sans trafic, on ne peut pas faire tout ça. Donc, comment on obtient le trafic Ce n'est pas un webinaire sur le trafic, donc je ne vais pas pouvoir euh, passer beaucoup de temps dessus. Ok, il faudra peut-être que je fasse un, un webinaire sur le trafic, à voir. Mais euh, pour faire simple, voilà, il y a publicité Facebook, Google Ads. Je vous encourage vivement, vivement à ne pas, à vous engager dans la publicité si et seulement si vous êtes prêt à investir sans avoir de revenus, un peu comme si vous voulez acheter dans la crypto-monnaie. Vous, il faut que vous soyez prêt à perdre de l'argent. Okay Donc, tant que ça n'est pas le cas, ne vous mettez pas dans la publicité parce que si vous y allez avec euh, un stress, bah, vous allez couper dès que ça ne va pas marcher alors que la publicité, ça prend du temps. Donc, il vous faut, faut un budget que vous êtes prêt à perdre sans retour sur investissement et vous avez intérêt à préparer au moins 500 euros, 1000 euros euh, pour faire quelque chose de correct. Et vous avez besoin d'un deuxième ingrédient qui est au choix entre expertise ou temps soit vous êtes expert donc c'est génial si vous êtes expert euh, soit vous n'êtes pas expert mais vous faites un appel à un expert mais vous avez besoin d'une expertise sinon vous allez perdre encore plus d'argent et ça va vous frustrer et euh, vous allez passer six mois à comprendre un truc qui peut se comprendre en six minutes par un expert donc le deuxième ingrédient c'est soit l'expertise, soit bah, beaucoup de temps, parce que vous êtes OK, vous aimez geeker, et vous êtes prêt à perdre 6 mois, 12 mois. ça vous in... voilà. Donc, tant que vous n'avez pas soit 500, 000 euros, 500 euros ou 1000 euros de budget à perdre, ou vous n'avez pas de l'expertise ou du temps à perdre, ne vous lancez pas dans la publicité. Okay Ceci étant dit, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, j'ai assez d'expérience pour vous dire que euh, ce n'est pas magique, ça ne se fait pas comme ça, c'est un vrai métier. Euh, voilà. Sinon, comme autre source de trafic plus, euh, plus, euh, plus facile, c'est du euh, contenu euh, éphémère. Je vais les classer en ces deux catégories éphémère. Et du contenu euh, longue durée, je vais appeler ça comme ça. Concrètement, vous allez sur votre Facebook, vous publiez un, un contenu. Euh, rejoignez, ma, euh, profitez de mon ebook, en euh, 24 heures, votre contenu est périmé. Il n'y a plus personne qui va le voir. Par contre, par exemple, sur YouTube, si vous publiez du contenu avec des bons mots-clés, YouTube, c'est plus une bibliothèque, une médiathèque. Les gens peuvent faire une recherche et tomber sur votre vidéo YouTube. Mais personne ne va faire une recherche et tomber sur vos publications Facebook. Okay. Donc, c'est très important que vous gardez la différence entre les deux. Alors, j'ai une formation, j'en parle pas trop parce que ce n'est pas mon focus. Mais si vraiment vous voulez avoir de l'aide sur la publication, sur les réseaux sociaux d'un point de vue coach, bah envoyez-nous un email, on a une formation payante pour ça. Mais euh, ouais. Donc, publicité euh, payante, publication euh, gratuite sur les réseaux sociaux, en privé tout simplement. Donc, ça, ça peut être vos proches. Vos, euh, les proches de vos proches anciens clients anciens prospects euh, etc. etc. Okay, mais en privé vous contactez les gens en privé à l'ancienne et puis le dernier point c'est des partenariats okay ça je ne vais pas entrer dans trop de détails mais c'est de vous appuyer sur quelqu'un qui a beaucoup de trafic et de créer un deal avec lui de sorte qu'il vous apporte euh, des prospects euh, gratuitement sur performance où euh, il y a aussi des modèles où vous pouvez payer mais c'est beaucoup plus rare. Voilà, ça c'est les quatre principales sources de trafic qui vont vous aider à alimenter votre tunnel de vente. Est -ce